Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter comment partager votre travail dans la classe virtuelle. Je rappelle Rapidement, ce que j'ai déjà évoqué dans une séquence passée, c'est cette salle de travaux pratiques virtuelle où vous êtes avec votre machine un peu partout dans le monde et où vous avez envie d'échanger vos travaux pour les montrer aux autres, pour qu'ils vous disent ah c'est bien, ah t'as fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça, etc, etc. L'URL pour partager, pour accéder à l'espace d'échange. C'est celle-ci. Je vous l'ai déjà donné dans une autre vidéo et je vous ai expliqué comment activer votre partage d'échange. C'est une action volontaire. C'est un lien qui est à l'extérieur de la plateforme DX et ça n'est absolument pas obligatoire, sauf si vous voulez partager. Vous pouvez également le partager différemment en mettant par exemple sur un site personnel les données et puis en les rendant accessibles aux autres. Mais c'est quand même beaucoup moins pratique. Alors euh, en fait euh, on travaillera dans les forums donc il y a un forum par rubrique en gros il y a un fil de discussion euh, par rubrique pour faciliter la navigation et bien évidemment il y a une séquence vidéo associée à chaque exercice donc ça fait un fil de discussion associé à chaque exercice et l'idée c'est que vous publierez des liens qui permettent de récupérer des archives contenant le projet Xcode de votre exercice. Intéressons nous à la procédure d'échange. Ben D'abord, vous allez devoir vous connecter pour déposer votre travail et puis ensuite vous allez partager le travail sur l'espace d'échange, récupérer le lien et mettre le lien dans le forum. Donc, si vous utilisez la, enfin, le partage qui vous est mis à disposition par l'Université Pierre et Marie Curie, c'est comme ça que vous devrez procéder. Et puis ensuite, et ben les autres, ils téléchargent. C'est aussi simple que ça. Donc, la compression, juste pour vous montrer mais la plupart d'entre vous doivent déjà le savoir. Contrôle clic sur le dossier qui contient le projet donc toutes les, les données hein, parce que ce n'est pas un fichier que vous allez exporter, c'est toute l'arborescence qui est contenue dans ce répertoire. Vous faites, vous cliquez ici pour indiquer que vous voulez compresser l'exercice et vous obtenez ceci. Alors attention parce que dans Xcode quand vous faites glisser dans Xcode des fichiers extérieurs comme de l'image et du son euh, vous avez un menu qui apparaît et vous avez une case à cocher qui vous dit si on recopie les fichiers que vous avez euh, glissé et dans le projet Xcode ou si on crée un lien symbolique vers les fichiers qui existent déjà. Il faut absolument sélectionner l'option recopier parce que sinon vous avez le lien symbolique qui est embarqué dans le projet mais qui pointe sur un fichier que celui qui décompressera votre projet n'aura pas. Donc ça ne marchera pas. Alors maintenant que j'ai fait l'archive on va déposer l'archive donc je suis ici euh, dans mon espace d'échange donc je vais cliquer sur le plus et je vais avoir ici la possibilité de lancer un chargement. Je vais euh, du coup avoir une fenêtre euh, qui apparaît et puis je vais me positionner dans mon répertoire et je vais sélectionner le fichier d'archive et à ce moment-là il va être transféré sur le serveur. Donc maintenant il est sur le serveur mais il est sur votre espace à vous il n'est pas encore partagé. Donc pour cela vous devez cliquer ici et vous allez avoir un tiroir qui va s'ouvrir. Vous cliquez sur partager par lien public et vous avez ici l'url du lien à copier un lien qui est généré automatiquement et qui est unique pour votre exercice. Et puis vous copiez ce lien et vous allez dans le forum et vous avez pour chaque exercice un fil de discussion. Donc là j'ai créé un fil de discussion bidon mais vous utiliserez celui de l'exercice concerné et puis vous allez poster une réponse à ce fil de discussion en disant ben voilà il est beau mon exercice vous pouvez le regarder ici vous pouvez même ajouter des images si vous voulez enfin le forum le permet pour dire montrer comme l'exécution est belle. Ce que verront les autres lorsqu'ils cliqueront sur votre lien depuis le forum de DX c'est qu'ils verront apparaître cette fenêtre là et puis ils pourront télécharger le fichier zip. À ce moment là ils regarderont l'exercice et puis ils pourront voir comment vous avez fait, essayer de comprendre et éventuellement progresser ou dire ah oh, tu as fait comme ça mais c'est très compliqué moi j'aurais fait mieux. Voilà. Donc ce qui est intéressant si vous voulez c'est de se servir de ce mécanisme comme une base de discussion. Et ben voilà vous voyez que c'est tellement compliqué vous êtes maintenant prêt pour rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie de votre attention à bientôt.